Okay. Salut les amis, qu'est-ce que je vais vous apprendre aujourd'hui Le backflip okay. Aujourd'hui je vais vous apprendre la roulade qui est un autre mouvement euh, très basique du parcours mais hyper essentiel. Donc comme vous venez de le voir, il y a plusieurs façons de faire euh, la roulade. Euh, celle-là, c'est une roulade typique euh, du parcours et du judo. Euh, les, les gymnastes, ils ne l'affectionnent pas du tout. Les gymnastes, c'est plutôt euh, celle-ci. Même si elle était très mal faite, ils font plutôt celle-là. Euh, le fait de passer sur le côté, ça permet de continuer le mouvement et c'est plus fluide en fait, selon moi. La roulade s'en sert pour amortir un gros saut, par exemple un saut de fond ou un salto avant fond, tout ce qui est les, les gros sauts pour amortir le choc en fait. Quand vous allez sauter de haut, vous allez atterrir et si vous ne faites pas de roulade, tout le choc il va être encaissé euh, sur la chute. Tandis que la roulade ça permet de, de convertir euh, la vitesse verticale en vitesse horizontale. Comme ceci. Comment apprendre à faire la roulade quand on ne sait pas la faire D'abord, comment ça coupe Il faire moins mal, puis moins de vitesse. Euh, après, ce qu'il faut, qu faut jamais oublier dans la roulade, c'est que faut constamment avoir le corps qui touche euh, le sol. Je m'explique. Le dos, quand il va rouler sur le sol, si ça fait bien une, une boule et qu'il qu qu touche constamment le sol, la roulade sera parfaite. Euh, le, le choc sera encaissé par toutes les parties du corps, par tous les millimètres du corps. Tandis que s'il n'y a que le, le haut de, enfin, y a que vos omoplates qui touchent et que votre coccyx, là entre, euh, ça va. Le choc va être amorti que par les deux trucs au lieu de, de plein d'autres parties de votre corps. Du coup là ça va vous faire mal. Je vous fais un exemple. Donc celle-ci c'est la bonne roulade. rien senti et celle ci c'est la mauvaise je vais essayer de bien la faire de mal la faire du coup. vous voyez j'ai tapé avec l'épaule et la, la seule chose qui a tapé après c'était euh, ici mon coccyx du coup le, la vitesse euh, s'est accélérée enfin, ça, ça, ça c'est ma roulette s'est accélérée et euh, c'est mon coccyx en fait qui a tout pris et ça c'est trop mauvais de le le choc au niveau du coquise donc commencez à couper, après levez vous vous vous levez et vous mettez de la biquette voilà. et après vous, vous faites vous vous vous vous vous vous vous vous vous oh non, bon, je, je, je, je, vous montez, euh, euh, vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous même si ça paraît normal Un, vous atterrisserez à point des pieds vous voulez et alors, au fur et à mesure vous irez, vous irez de plus en plus haut vous la ferez mieux en mieux et là elle sera vraiment bénéfique euh, une roulade bien faite c'est une roulade qui amortit bien Et qui permet de continuer sa course aussi quand elle, est, quand elle arrive à son, son achèvement regardez bien la position de mes pieds ils sont, ils sont d'une telle manière que ça me permet de continuer ma course je vais faire la roulade au ralenti. Vous avez vu Quand je roule, les pieds Ils sont comme ça. En fait, sur le pied d'appui, si vous passez l'épaule droite, vous prenez les pieds droits, comme ceci. Vous allez rouler, vous allez revenir comme ça. Le pied gauche permet de, relever et de le relever, vous le repassez, vous continuez à courir. C'est la même chose si vous, si vous faites avec l'épaule gauche, et du coup le pied gauche. C'est bien utile de savoir la faire des deux côtés, car des fois euh, le terrain ou l'environnement ne saura pas que ça va le faire du bon côté, du coup vous serez obligé de le faire du mauvais côté. Ça dépendra aussi sur, le, dans quel, pied, sur quel pied vous êtes. Si vous courez, vous êtes sur le pied gauche, vous n'allez pas faire ⁇ Ah oh merde, c'est pas mon bon pied, je vais le remettre sur mon pied droit ⁇ Que ce soit utile et fluide et que ça serve à tout moment donc roulade côté gauche ça donnerait ceci vous avez vu cette fois-ci c'est mon pied gauche qui était devant de et mon pied droit ici je on continue Je l'a fait de l'autre côté alors la tête et le cou ne doit jamais toucher le sol. De une c'est des parties importantes du corps. Un peu comme toutes les muscles du corps, mais celle-là c'est vraiment des parties importantes. Et ça doit jamais toucher. Dans le et c'est vraiment que cette partie-là qui commence à toucher le sol. Si, vous, si votre cou ou votre tête touche, ça veut dire que vous la faites mal et vous devez continuer à vous entraîner. En essayant de, de, de, de qu'elle ne touche plus, parce que au fur et à mesure, ça va, ça va commencer à vous faire mal. En ce qui concerne l'échauffement. Il euh, y a les poignées qui interviennent, ça paraît peut-être pas, mais Donc vous allez rentrer l'épaule, il y en a un qui se pose, et après dans l'achèvement du mouvement, quand vous, vous relevez, ils peuvent intervenir aussi instinctivement. Les poignées, tout ce qui est cou, peut-être une torsion quand même en rentrant, euh, et les chevilles aussi. parce que Comme je disais, la roulade, c'est un... quelque chose qui en intervient pour amortir, Donc, du coup, pour amortir. Et vous bien les chevilles. Après, euh, la roulade c'est aussi un mouvement qui fait partie des mouvements d'échauffement. Je m'explique, pour vous échauffer, vous allez faire un échauffement d'articulation. Ici, oh. comme ça, comme ça. Mais pour vous échauffer aussi, vous pouvez courir, faire des talons de fesses, monter les genoux et faire des roulades. C'est un mouvement basique, ça va échauffer le corps. Euh, pas N'oubliez enfin bon, voilà. pas de lâcher un petit commentaire et de vous abonner si, si ce tuto vous a plu euh, Je vous mets un euh, tutos ici et ici Allez les voir si, si ça vous intéresse et je vous mettrai un lien dans la description du site pkfr.world, qui est un, une sorte de réseau, réseau social pour traceurs. Voilà, à la prochaine